Salut à tous, ici le Docteur Fille, en promenade avec euh, notre ami Annie, salut Annie Salut le Docteur On est euh, en balade en ce moment dans les rues d'Anceny, euh, dans le cadre de la manifestation de la rage de l'art, qui est là pour dénoncer la fermeture des lieux culturels, et euh, d'une façon plus générale, la façon dont euh, le gouvernement gère cette pandémie en mettant sous verrou tout ce qui relève de ces choses qui sont réputées non essentielles mais qui évidemment sont essentielles la culture, ok, le sport aussi et d'une façon générale la mise sous cloche de notre vie sociale à tous donc euh, en ce c'est pas la plus grande ville du monde mais euh, là le défilé, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, est quand même assez important petit panoramique, voilà ça c'est les gens qui veulent retrouver leur culture c'est des gens qui veulent retrouver aussi une certaine joie de vivre. Bon, en ce qui me concerne, j'ai pas beaucoup d'espoir que ça puisse venir de quelqu'un comme Roselyne Bachelot. J'ai pas beaucoup d'espoir en fait de la part de qui que ce soit qui serait délégué par Macron. On a bien compris que c'était plutôt euh, des paillassons euh, et plutôt des chiens de garde. Mais euh, nous on a un programme, on a des choses à proposer, que les gens ici soient d'accord ou pas d'accord avec notre programme. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que euh, la culture ça doit reprendre, le sport ça doit reprendre ces choses doivent se rouvrir évidemment intelligemment évidemment on n'est pas stupide euh, mais les gens euh ils savent exactement de quoi ils retournent maintenant. Ça fait un an qu'on en bouffe de ce virus. Donc se nettoyer les mains, on sait faire. Se discipliner, on sait faire. Il faut arrêter de considérer les gens comme des enfants et de considérer la culture comme un bien non essentiel. Ici, au Pays d'Ancenis, c'est ce que tous ces gens disent. Et on vous parle uniquement des gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Mais je pense qu'on a tous envie que les gosses puissent reprendre leurs activités musicales, leurs activités sportives. Ils en ont besoin aussi. Mes propres enfants n'en peuvent plus de vivre sous cloche comme ça. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça change. Et euh, en ce qui me concerne, le message est clair, s'ils ne changent pas d'eux-mêmes, il va falloir qu'on les fasse changer. Donc euh, aujourd'hui comme demain, pour moi le mot d'ordre c'est dégageons-les. Allez, passez une bonne journée, à bientôt.